Nous allons lire ensemble un discours de Paul lorsqu'il se trouve à Athènes et qu'il se tient à l'aéropage, c'est-à-dire la colline de Mars, et qu'il parle aux hommes athéniens. Acte 17, verset à partir du verset 22. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aéréopage, dit ⁇ Homme Athénien, je vois qu'en toute chose, vous êtes voué au culte des démons ⁇ Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit ⁇ Ô Dieu inconnu !⁇ Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi... Je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main, et il n'est pas servi par des mains d'homme, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. » « Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés, ou les temps ordonnés d'avance, et les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Car en lui, nous vivons, et nous nous mouvons, et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou de l'argent, ou de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu ayant donc... Passé par-dessus les temps de l'ignorance ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. » Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destinée à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Dieu a donc fixé des temps déterminés pour les hommes et des lieux précis où ils devaient vivre. C'est véritablement euh, une parole essentielle pour notre vie. Dieu a déterminé quelque chose pour ma vie, pour votre vie. Il a établi un temps à partir de de sa capacité à parler dans l'histoire. Il a déterminé un temps où nos vies apparaîtraient sur terre. Et Dieu a déterminé certaines choses concernant votre vie comme concernant ma vie. Il savait ce qu'il faisait en nous mettant, en nous plaçant dans les endroits où nous vivons aujourd'hui, en nous faisant naître dans les familles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, dans les pays, dans les nations, dans les peuples. Et Dieu a fait cela afin que nous puissions le chercher. Donc il a déterminé en fait des choses pour chacun de nous et tous nous cherchons à découvrir le sens de notre vie, c'est-à-dire en quelque sorte à découvrir les choses que Dieu a préparées pour notre vie. Et ça c'est la grande aventure de la marche avec Dieu. C'est lui qui détermine les choses, c'est lui qui met ces choses dans un cadre euh, temporel, physique, concret, afin que nous puissions les découvrir. C'est pour ça que c'est une aberration de penser que l'homme a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il puisse lui-même déterminer les choses qui le concernent. Non, c'est Dieu qui détermine ces choses-là, il, il met ces choses-là qu'il prépare dans des lieux euh, géographique particulier afin que nous apprenions, que nous découvrions ce que sont son cœur, sa pensée et sa volonté et que ce soit cela les bases, euh, la base, le, le début, que le commencement, que nous, de, en quelque sorte que nous commencions à vivre à partir de ces choses-là. C'est David qui disait dans le psaume 31 et verset 15, « Mes temps sont en, entre tes mains. » Et trop souvent c'est traduit par destinée, ce qui enlève quelque chose, parce que c'est comme si on avait un destin écrit, nous, nous ne sommes pas des robots, je répète encore, nous sommes des personnes avec des choix de vie que Dieu respecte, même s'il si a, j'irais dire, la tendance de nous faire toujours revenir à lui, et lorsque nous nous éloignons, il nous cherche, mais il nous respecte dans nos choix de décision. Alors, je crois que quand on, on réalise qu'on est à l'endroit de Dieu, où il nous veut, et au moment de Dieu, quand il nous veut, eh bien, nous entrons en quelque sorte dans ce repos, dans ce chapat de repos, dans ce septième jour de repos dans notre vie. Parce qu'on ne va plus essayer de découvrir ceci ou cela, mais on va savoir qu'on est là où Dieu nous veut. Et il y a tellement de gens qui luttent avec, en fait, euh, je dire les timings de Dieu dans leur vie. On a, on a un exemple très, très clair avec le roi Saül, par exemple. Le euh, prophète Samuel avait dit à Saül d'attendre jusqu'à ce que je descende vers toi pour offrir le sacrifice du soir. Vous lisez cela dans 1 Samuel 10, verset 8. Euh, vous savez que euh, matin et soir, euh, le peuple offrait à Dieu un sacrifice, ce qu'on appelle l'offrande ou le sacrifice du matin et du soir. C'était aux environs de 9h le matin, qui était appelé la troisième heure du jour, et on y est à peu près aux environs de 15h l'après-midi, ce qui était euh, le temps de l'offrande du soir. Donc, Samuel avait donné un calendrier précis, un agenda précis, un planning à Saül. Il lui avait dit qu'il devait descendre à Gilgal, donc c'est un lieu précis parce que Dieu avait une rencontre à Gilgal. Et en fait, euh, lisez l'histoire de Saül, vous verrez que Saül n'a pas, ne s'est pas plié à ce calendrier, à ce planning, à cet agenda qui était donné par Dieu, qui était donc celui de Dieu, par le biais d'un prophète de Samuel. Et en fait, il a tout perdu. Dieu lui avait tout donné et il a tout perdu. Donc nous avons besoin de connaître les temps qui sont établis pour nous, pour nos vies, pour nos familles. Pour nous, pour nous, nos, nos églises, nos communautés, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre à connaître. Souvent on pense que nous n'avons pas, nous, nous pensons souvent que nous n'avons pas, pardon, euh, une capacité euh, de, de peser sur le temps. Or il nous est dit, il nous est rappelé, dans les épîtres, de racheter le temps, car le temps est court. Si nous pouvons racheter le temps, c'est que nous avons quelque part une possibilité de, de, de, de, de toucher au temps. Alors on a un exemple très, très impressionnant, en fait, dans la Bible. C'est euh, l'histoire de Josué, au chapitre 10. Et nous allons le regarder ensemble. Josué, chapitre 10. Et euh, Josué était en train de combattre, en fait, euh, les ennemis d'Israël. N'oubliez pas que Josué conduit euh, le peuple dans la conquête du pays de Canaan. Et euh, il se trouve un moment où euh, il lui manque du temps. Il lui manque du temps et il va, euh, alors je cherche le verset exact, il se trouve dans la vallée d'Ajalon, pas loin de Gabaon et il lui manque du temps en fait pour, euh, pour euh, comment dire, euh, parfaire la victoire, hein, qu'elle soit complète, parce que vous savez une chose, c'est que euh, Dieu nous donne des victoires complètes. Trop souvent, nous nous arrêtons avant la fin, avant l'obtention complète de la victoire, parce que soit nous nous décourageons ou soit nous pensons que nous avons entièrement gagné. Alors qu'il est dit et redit que nous avons à persévérer jusqu'à la fin. Et il est même dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vous voyez comme c'est important de persévérer, d'aller au bout, d'aller au bout. Donc euh, Josué 10, en verset 12, il y a une prière très particulière que Josué a fait, en fait qui n'en est même pas une parce qu'on voit cette expression « alors Josué parla à l'Éternel ». Il parla, il n'est pas dit qu'il priait, il dit qu'il parla. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël. Il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, en la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune demeura où elle était, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le, dans le livre de Jasnar ou le livre du juste Et le soleil demeura au milieu des cieux et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Et il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combattit pour Israël. Vous vous rendez compte que Josué a fait quelque chose que, finalement, de très simple, il a parlé, mais il s'est adressé à la bonne personne. C'est au grand Je suis, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous savez que le, le, le jour de Josué est, est connu de tous les astronomes. Et ils ne peuvent pas expliquer cela scientifiquement parce que... Si le Soleil s'est arrêté, ça veut dire que la Lune, la Terre et la Lune se sont aussi arrêtés de bouger. Or, la Terre qui ne tourne plus explose. Donc c'est quelque chose d'incompréhensible à vue humaine. Et j'ai parlé avec des astronomes justement pour savoir un petit peu ce qu'il en était de, de, ces, de, cette, de, ce jour, euh, de ce jour de Josué comme d'ailleurs du, du cadran d'Acas où le, le soleil a reculé, l'ombre du soleil sur le cadran solaire d'Acas a reculé de 10 degrés, et bien les astronomes, par leurs calculs peuvent retrouver cela. Donc, vous voyez bien que Dieu a la capacité de, de, de retenir en fait, le temps, comme de l'allonger, pour que nous puissions accomplir quoi Ses œuvres parce que la promesse avait été faite au peuple d'Israël que Dieu allait détruire les Amoréens devant eux. C'était l'œuvre de Dieu qu'ils allaient accomplir. Ils ne rentraient que simplement dans l'œuvre qui avait été préparée pour eux. Et c'est ce qui doit nous donner beaucoup de force à nous, justement. Quand nous, nous savons, dans la mission, dans le ministère, dans le service, dans L'événement que Dieu a préparé pour nous, nous savons que c'est lui qui nous y a placé, que c'est lui qui attend que nous le fassions parce qu'il l'a préparé pour nous, ça nous donne une force formidable, même si euh, intellectuellement parlant, mentalement parlant, émotionnellement parlant peut-être, nous en sommes totalement incapables ou les limites sont là et nous ne pouvons pas les repousser. Eh bien, si nous nous trouvons là où Dieu nous veut, il va repousser ses limites et il va pouvoir retenir le temps parce que c'est lui le maître du temps. J'aimerais voir un autre exemple pour vous encourager dans cette direction. Eh bien, euh, c'est par rapport à non seulement au temps, mais à l'espace. Vous savez que l'espace et le temps sont liés à la terre. L'espace et le temps sont liés à la terre. Dans le ciel, nous n'avons ni espace ni temps, on est dans l'éternité. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, qui est la dimension spirituelle dans laquelle nous sommes appelés à nous mouvoir, euh, nous, nous ne sommes pas dans un temps terrestre ni dans un espace terrestre. Alors, nous avons euh, des témoignages euh, à notre temps, dans notre temps moderne de, de ce que l'évangéliste Philippe a vécu dans le livre des Actes. Alors je vais chercher le, le verset parce que je ne l'ai pas marqué dans le livre des Actes. Voilà, au chapitre, euh, au chapitre 8 et au verset 26. Et nous allons voir comment Philippe, qui était un, un évangéliste, euh, comment Philippe va, va voyager en l'espace d'une seconde. C'est-à-dire qu'il va euh, bé bénéficier d'un transport immédiat, express et immédiat, euh, tel que nous, nous l'imaginons peut-être dans nos, dans nos rêves d'enfant, mais qui est une réalité dans la dimension spirituel et que euh, bon nombre de, de personnes ont expérimenté dans le monde et je pense là au témoignage que j'ai lu il y a quelques années d'un jeune pasteur euh, chinois qui visitait ses paroissiens de cette façon-là parce qu'ils étaient tellement éloignés dans le temps de la persécution sous Mao Tse Tung et bien Dieu le transportait d'un endroit à l'autre euh, il n'y a rien d'anormal. Dans la chose, dans la dimension spirituelle, et les, les occultistes le connaissent, cette dimension-là, c'est quelque chose qui est vécu. Alors, comment cela se fait-il que les chrétiens, qui normalement possèdent un héritage spirituel, céleste, qui devraient connaître les lois spirituelles, qui ont été trop souvent volées par l'ennemi et recopiées, et déformer à son profit, comment ces lois spirituelles, nous ne les connaissons pas. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Être transporté dans l'esprit, c'est en quelque sorte simplement se mouvoir dans l'agenda de Dieu. Alors je vais m'expliquer, on va regarder donc, euh, acte 8, verset 26, « Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi, va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, puissant à la cour de Condas, la reine des Éthiopiens, attendant de tous ses trésors et qui était venu à, pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Et il était assis dans son char, et lisait le prophète Esaïe. Et l'esprit dit à Philippe, « -toi, joins joignes-toi à ce char. » Et Philippe, étant l'entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe et lui dit mais comprends-tu ce que tu lis Elle dit mais comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, ainsi il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération Car sa vie est ôtée de la terre. Ésaïe 53, versets 7 et 8 Et le nuque répondant dit à Philippe, « Mais je te prie, de qui le prophète dit-il cela De lui-même ou de quelqu'autre ?» Et Philippe, Ouvrant sa bouche, commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau, et l'eunuque dit ⁇ ah, Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?⁇ Elle donna l'ordre qu'on arrêta le char, et ils descendirent tous deux à l'eau. Et Philippe, et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et le nuque ne le vit plus car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azote. Et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. voyez, un ange du Seigneur parla à Philippe. Ensuite, l'Esprit lui donne la méthode, le moyen le comment faire, et en troisième, en troisième lieu, l'esprit le transporte. Alors je vous laisse lire la suite des d'Esaïe puisque cette conversation sur le char concernait le livre d'Esaïe et vous regarderez dans les premiers versets. Euh, du chapitre 56 ils en étaient au chapitre 53 vous verrez la suite et vous comprendrez pourquoi en plus il y avait une double joie pour cette eunuque et il y avait euh, une promesse très particulière pour lui voilà donc le transport dans l'esprit